Youtube, salut! Tu m'as demandé Argo52, c'est la nouvelle. <rire> Je me suis connecté à ton ordinateur, Show H. <rire> Je vais enfin divulguer au monde entier que tu es un cheater. <rire> Après une multitude de dévances et de piratage pour outre-force. Je me suis connecté à ton ordinateur lorsque tu étais en train de te balader et chasser des Pokémon avec Michelin. <rire> J'ai pu trouver des choses très intéressantes sur les 30 derniers jours de jeux vidéo Warzone. Tu utilises notamment des cheats comme le aimbot.exe, le INR.exe, ou encore... Le noscope est celui que tu préfères. <rire> Le triggerlock.exe Il est temps de dire la vérité dans ce monde. <rire> Je proviens du site tiktok.fr et on va analyser ensemble comment tu as dupé la plupart de tes ultras. Comme je l'ai précédemment dit, j'ai pu récupérer des informations et des clips très intéressants sur ta personne, H. On va commencer avec le premier clip, aimbot.exe. Tire, on est en deux contre deux. Je me place direct. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'était ça Revenons un petit peu en arrière. Regarde, regarde, regarde, regarde H. Le noyamba est grillé! Bon. Regardez! Il vient à travers l'arbre. Aurait-il en possession un tri.exe? On passe sur le second shit. Le nr.exe. Un shit qu'il a téléchargé sur nanouma.net. Un abonné vient de lui donner 25 subs. Je vais me dans la direct, continue à lui donner de l'argent alors qu'il Et airs, pour lui répondre, il va utiliser son in-air. Regardez bien. À... Avec son ça, voilà ça, qui ça, repère ça, la ça, personne, ça, ça ça passe, appuie sur la touche F3 de son clavier. Pas se regardez bien, ça va être très rapide, ça va être très rapide. Ah, F3, 3-6. C'est tellement facile. Accomplir son devoir, hein. c'est très facile quand on shit. Show H. Un deuxième exemple de R, j'en ai trois. Ça, ça, ça veut dire long, longue vie frérot. Accompagné de Verbibi et Hishem. Euh... C'est désolé cheater aussi. La touche F3 comme par magie. Regardez, aucune réaction à son visage. On passe à R numéro 3, dixième du nom. Toujours la même façon. Il repère la personne avec son wallack. Il, est juste de moi, il... il se prépare, regardez bien son visage, hop, oh, on a vu le mouvement main. La touche F3, c'est tellement de... facile Putain. quand on cheat Show H. <rire> Je vais vous montrer la preuve ultime que Show H est un cheater. Regardez bien sur la vidéo setup qu'il a sorti il y a quelques mois. Je vais lancer une vidéo et vous allez me dire si vous trouvez la preuve. bon Didier. Salut. Ça va ou quoi Ça va et toi mec ça ressemble à une vidéo setup ça, ça la boule. Ouais. Ça ressemble pas à une Regardez bien Je vais vous montrer avec ma souris. Qu'est-ce que c'est ça Une clé USB branchée avec un câble rouge en USB 3.0. Reliée directement à sa machine. Che H. Ils l'ont demandé frérot, ils l'ont demandé sur Youtube. Tu viens de te griller tout seul, Che H. Avec ton visage d'ange <rire> au final. Là. Il y a un diable à l'intérieur de toi, on va pouvoir même avoir un plan plus près de cette clé USB-SHIT, je vais la montrer, regardez bien, regardez bien, je reviens en arrière, frame par frame, regardez bien, vous pensez que c'est une clé usb Link mais c'est juste un sticker qu'il y a dessus. Surtout que le câble rouge possède un transfert de données extraordinaire à plus de 86 kiloctets par seconde. Et vraiment, mais regardez-moi ce cheater, ce H. Là il appuie sur la touche F4. Boum On va faire frame by frame. Regardez Il en a même pas tiré sur le personnage Je reviens derrière Regardez encore une fois On va faire fun pi frame, frame. C'est n'importe quoi Vous êtes pas dupes quand même ah. Le même shit, ce shit là s'appelle noscope.g. Il va même lui permettre de faire ce genre de dinguerie. Regardez bien Swash <rire> Ne fais pas l'étonner on appuie sur la touche F4, c'est très facile. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui va être publiée sur sa chaîne, car j'ai pu brute force tous les mots de passe, ah, ah. le Trigger Lock, c'est quoi C'est un logiciel qui vous permet d'appuyer sur la touche F5 et de viser automatiquement le personnage. Ce n'est pas comme la Yambot qui vise directement tout seul lors de l'apparition de l'ennemi. Là, ça va être une touche. C'est encore plus... Ah, regardez bien 100% de précision REGARDEZ Ce n'est pas possible. REGARDEZ Elle les fait semblant de tirer à côté à la fin. Cette fois-ci sur Land. REGARDEZ Là Vous avez vu Vous avez vu Regardez bien Je vais vous faire un arrêt sur l'image. <rire> C'est pas terminé. Regardez. Mais non. Il est vraiment trop bien euh... ce N'importe quoi Il y a deux questions que je me pose sur ce clip. Vraiment... Comment il a entendu le personnage derrière Et non, non Tout provient son crosshair placement Ça se passe de commentaires. Cette fois-ci dans ce clip. Il joue avec son meilleur ami Rockstar, alias, Beboule. Bebou. j'ai eu l'autre oh J'ai eu l'autre, J'ai eu Tellement jaloux que son meilleur ami tue l'ennemi dans les airs. Il active la touche encore une fois Trygarlock. Bébou J'ai eu l'autre C'était tellement loin, c'était pas affiché gros Ouais c'était pas affiché. Et moi je vais afficher ton shit au monde entier, Shohash je 3-6 ou pas frérot C'est toi ah, qui, euh, qui me dis oh oh, oh, oh, oh. Fais pas l'air étonné, chouache <rire> ah, vu... Tu prends tout le monde pour des concombres Celui-là <rire> Regardez Joli balle échelle ouais. ah, oh, oh, oh. J'ai les deux ouais. Ah, mais j'ai eu celui okay. sur qui t'as tiré aussi Oh yeah. Ouais, ouais, ouais Et avant de passer au dernier clip, il faut savoir que ces clips-là ont été récupérés sur les 30 derniers jours, car il a supprimé tous les anciens clips. Pourquoi Ha Pour soi-disant une histoire de droit d'auteur. f 3 N'importe quoi Maintenant, grâce à ces suspicions, toute la communauté de TikTok.fr est au courant sur H. Grâce à ce piratage de données... J'ai mis les preuves en évidence. Le sheet in air.z, et surtout cette clé USB que tu possèdes dans ma vidéo setup. Chouach, ce fut un plaisir. Bon chant.